Comme toujours il y a des beaux discours Au poteau les pourris, les corrompus aussi Dents blanches, des carnassiers. Mais à la première occasion Chacun deviendrait le larron De la foire au pognon il se tram ici, à les danse Avec Johnny Ce rappel de la France sont des réminiscences De l'ordre des jeux de Quand on vivait mieux il avait Paul et Mickey, on pouvait discuter Mais c'est Mickey qui a gagné, Elle est d'accord, n'en parlons plus Un autre jour en France des prières pour l'audience Et quelques fascisants autour des 25% Charlie défends moi C'est le temps des menaces, la bleue, le choix ou face Et aujourd'hui je jure Que rien ne se passe Toujours un peu Reste des pointilles. Refuser d'obtempérer, c'est si dans la mare de ressembler à un mouton. C'est à l'audace de Rosa Parks, t'as compris, Franz Vallon. Appelle-moi camarade, c'est si à capter les mécanismes, les rouages du système. Comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent. Reste suicide, parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu penses qu'on est du même, côté de la barrière, du même Côté des larmes, du côté de la misère, du côté lanceur de pierre, du côté palestinien, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère.